cette idée de d'écrire une histoire vivante de la musique euh, n'était pas une idée en réalité parce que c'était une surprise j'ai fait une conférence sur le temps dans la musique euh, au théâtre de la Ville à Paris et dans la salle il y avait une femme qui est venue me voir après au cocktail et qui m'a dit vous êtes prête et j'ai répondu mais prête à quoi elle m'a dit à écrire un livre là-dessus là, là j'ai éclaté de rire je lui ai dit vous savez euh, je suis peut-être à l'aise quand je parle mais de là à écrire un livre faut pas exagérer et elle m'a dit ça je sais parce que c'est mon métier elle m'a tendu sa carte et sur sa carte avait marqué Marie Leroy édition Flammarion là, j ai, j ai vraiment je suis restée abasourdie et puis elle m'a dit ben, rappelez moi si ça vous intéresse et puis j'ai laissé 10 jours 15 jours j'ai réfléchi je me suis dit, oh c'est n'importe quoi d'après je me suis dit non c'est pas n'importe quoi j'ai des choses à dire sur cette musique sur ces 30 ans de métier que j'ai et je l'ai appelé on a pris un café en sortant ben, c'était parti mes euh, amis professionnels qui m'appellent pour débattre quand ils sont d'accord, pas d'accord, ou qui trouvent formidable, ou qui trouvent que j'exagère sur quelque chose ou une autre chose. Donc c'est pour les professionnels, c'est pour les amateurs donc qui aiment la musique, qui vont au concert mais qui ont envie d'en savoir plus. Et c'est pour celui qui ne connaît rien et qui a envie de rentrer dans ce monde où les portes euh, des salles de concert sont souvent trop fermées parce qu'on a l'impression qu'il s'y passe des choses extrêmement intellectuelles, extrêmement difficiles. Euh, J'entends trop de gens me dire « moi je ne vais pas au concert ». Musique, c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Ou mieux, ou pire, euh, quand ils disent, euh, oui, mais j'ai pas l'oreille musicale. L'oreille musicale, c'est les musiciens qui doivent l'avoir sur scène, c'est pas le public. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour euh, rentrer dans un monde, euh, y apprendre plein de choses, des anecdotes, des anecdotes de ma vie professionnelle aussi à moi. J'ai mêlé un peu euh, mes mémoires à celles des, des grands musiciens. J'ai osé, mais je crois que c'est ça euh, qui rend ce livre très vivant. Donc tout le monde peut s'en emparer. Ça me fait rire cette question de savoir sur l'équilibre entre le, le matériau scientifique du livre et le matériau plus littéraire, le matériau anecdotique, parce qu'il y a un journaliste qui a fait une critique, qui a dit que j'étais comme Volkswagen, le plus difficile c'est de choisir, c'est le slogan de Volkswagen, donc je trouvé ça très très drôle. Finalement, je crois qu'il n'y a pas à choisir entre l'aspect scientifique que j'ai voulu démontrer, puis l'aspect vraiment tout public. Tout est vulgarisé, je pense, mais j'ose dire de façon esthète. On va dire que c'est une vulgarisation esthète des choses, parce que je trouve qu'on prend le public un peu trop pour euh, euh, des gens qui, euh, qui ne savent pas grand chose, en réalité euh, peu importe qu'on ait la connaissance ou pas ce qu'il faut c'est aborder les sujets et surtout les expliquer pédagogiquement. Alors ainsi euh, pour Rameau par exemple où j'explique que Rameau a mis en place toute une, une organisation des tonalités Do majeur, Mi majeur, euh, Fa mineur à travers un cycle de quintes et ce cycle de quintes pour le comprendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il suffit de savoir compter sur ses doigts et j'ai fait des graphiques où on peut compter sur ses doigts et comprendre ce cycle cette horloge euh, euh, harmonique extraordinaire que Rameau a mise en place. Donc il y a l'explication et le renvoi dans un, euh, une sorte de, de, de, de mode d'emploi en couleur avec des graphiques que j'ai un plaisir extraordinaire à faire le plus pédagogiquement possible pour que le public puisse y aller pour qu'en famille on puisse compter sur ses doigts et comprendre ce que rameau a mis en place mais de ça il est question aussi pour schoenberg avec le dodécaphonisme écrire une musique avec 12 sons et plus 7 sons et ben on compte sur ses doigts aussi j'ai numéroté les notes pour montrer ce que c'est qu'une série dodécaphonique et comment elle se décline je pense que celui qui ne connaît pas un, ne reconnaît pas un dos d'ami peut très bien comprendre par le graphisme, par les chiffres, par les nombres, euh, la série d'odécaphonique. Donc c'était ça le côté scientifique, mais c'est expliqué de manière... Euh littéraire aussi, et c'est expliqué aussi avec euh, des anecdotes, et puis en disant que euh, Schoenberg, par exemple, avec son dodécaphonisme, a perdu le public, mais a perdu aussi les musiciens. Euh, ils sont restés, tous ces gens-là, euh, dans leur monde très intellectuel, et puis après, il y a eu euh, après le postmodernisme, la musique contemporaine avec les ordinateurs, tout ce petit monde était ravi de créer ensemble, ils nous ont complètement oubliés. Et justement, je parle dans le livre du groupe orchestral Le Paradoxe, cet orchestre que j'ai euh, créé en 2021, on a une fin 21 à la Philharmonie, qui doit retracer cette musique en musique et avec ce que je vous explique ici, de manière complètement naturelle avec le public. La playlist qui arrive à la fin de l'ouvrage, euh, c'était une surprise, une idée de Flammarion d'ailleurs, parce qu'apparemment, euh, Marie Leroy a été ma première lectrice hein, et elle m'a appelée un jour, elle m'a dit mais en fait, ce qui est extraordinaire quand on lit ton livre, c'est que je vais chercher euh, sur les plateformes euh, comment écouter ce dont tu parles. Et puis, euh, j'ai donné mon livre à ma fille aussi à relire. Elle m'a dit « Ah, mais je fais les recherches pour écouter les choses dont tu parles ». Finalement, tout ça est revenu. Euh, il semblait que ce livre appelle à l'écoute, appelle vraiment la musique. Donc, euh, on s'est dit « Bon, ben, on va mettre des liens ». Et puis, euh, on s'est dit, bah non, les liens, euh, c'est pas assez direct, il faut la playlist. Et en fait, il y a juste à scanner la playlist avec un, un, un, un QR code et toute la playlist arrive euh, sur votre téléphone. Ça peut être une playlist que vous écoutez dans votre voiture, dans un bus, pas forcément en lisant le livre d'ailleurs. Euh, et il y a euh, un morceau par chapitre. Il y a 58 chapitres, donc il y a 58 morceaux. Mais évidemment, je ne parle pas que de 58 morceaux dans le livre, de beaucoup plus. Mais c'est fait pour euh, ouvrir euh, sur d'autres choses et euh, c'est très facile d'utilisation. Et je tiens à dire que là où Deezer a été, ils ont été formidables parce que d'abord, ils ont trouvé tout ce que j'ai demandé. Alors, quand il s'agissait du Mozart ou de, de Bach, c'est facile, mais quand je commençais à demander euh, Steve Reich, Ezapeka Salonen ou Sarah Yao, c'est plus compliqué. Ils ont tout trouvé, et puis euh, c'est un accès gratuit, euh, y compris pour euh, les gens qui ne sont pas abonnés euh, chez Deezer. Alors, si cette police se confond avec euh, les œuvres que j'aime diriger, euh, sans doute oui, j'ai pas fait cette analyse, sans doute oui. Euh, mais c'est vrai que quand on est chef d'orchestre, euh, on est quand même au-delà de ça. Il y a tout ce qui est euh, affectif, qu'on aime euh, dans lequel on se sent bien. En réalité, ce qu'on aime c'est les œuvres dans lesquelles on se sent bien euh, mais je pense avoir mis des œuvres dans lesquelles je me sens moins bien ou que j'aime moins mais mon travail, euh, c'est pas dire j'aime ou j'aime pas. D'ailleurs, je pense que l'art euh, euh, euh, ne pose pas cette problématique-là. Euh, ce qui était intéressant c'est justement l'ouverture d'esprit et euh, j'ai pu parler dans le livre de choses que j'aime moins, mais c'est vrai il y a des compositeurs, j'avoue, dont j'ai pas trop parlé, comme Gounod, comme Massenet, que j'aime moins, j'ai un peu fait l'impasse. Oui, j'avoue, je dois avouer. <rire> alors, le top 3, le 3, c'est peu quand même, des œuvres que j'aimerais diriger. Euh, alors, il y avait Don Giovanni de Mozart, mais ça, je l'ai fait. Donc oui, on, on a quand même une liste hein, de ce qu'on a envie de diriger avant de mourir, je crois. Euh, il y a Pelléas et Mélisande de Debussy, que je n'ai jamais fait il euh, y a le château de Barbe Bleue de Bartok et j'ai consacré beaucoup de pages à ce château de Barbe Bleue donc, euh, ça, donc là je note euh, voyez en même temps que je vous parle que c'est de l'opéra euh, la sixième de Malheur, la seule symphonie que Alma Malheur aimait de son mari euh, ça tombe bien, moi aussi <rire> c'est celle que je préfère, euh, j'adore le chant de la terre aussi de Malheur mais je l'ai déjà dirigé donc dans mon top 10 on va dire il y a déjà des œuvres déjà faites euh, et puis euh, c'est vrai que maintenant je me consacre beaucoup plus à la musique contemporaine alors là la liste est parce que finalement euh, j'aborde ce répertoire que je connais parce que ma maman est, est compositeur donc depuis petite j'entends euh, Boulez, Xenakis mais que je n'ai pas abordé donc euh, voilà mon envie elle est là maintenant pour me confronter à cette nouvelle musique mais aussi pour que euh, le patrimoine se garde parce que comme le public ne vient plus vraiment l'écouter ben on est en train d'archiver de, des choses qui ne sont même pas encore euh, véhiculées dans le grand public donc euh, et c'est le dernier chapitre de mon livre d'ailleurs.